Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani, votre consultante du business. Alors ce matin, je vais particulièrement vous montrer comment faire une fois de plus le retrait de son compte de euh, TIRUS. Donc déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, comme vous, voulez, vous pouvez le voir, euh, mon troisième tour de face 150, donc ça signifie que j'ai déjà gagné euh, 300, 300, 600, plus 300, donc, ça fait 900 dollars. Et vous voyez que cette position, elle, elle a été ouverte le 2 novembre et je l'ai déjà aussi bouclée ici. Vous voyez que 10 novembre, j'ai déjà bouclé. Donc, en réalité, chaque semaine, je me fais mes 300 dollars avec Tyrus face monnaie. Les amis, si vous voulez bénéficier des débordements, n'hésitez pas à me contacter Inbox... Pour euh, prendre le lien de parrainage, c'est très important parce que ce n'est pas toujours le mien qui est donné. Parce qu'on travaille en équipe dans TIRUS, on travaille en équipe pour que tout le monde puisse avancer, pour que tout le monde puisse gagner, même si euh, chacun n'a pas la facilité à, à parrainer. Mais au moins, vous pouvez bénéficier des débordements qui vous permettent d'avancer rapidement et vous encouragent aussi et encourageront euh, vos prospects. Donc les amis, on va rapidement passer au retrait de mes 300 dollars que j'ai gagnés euh, le 10 donc pour faire un retrait tout simplement vous allez venir dans finance donc ce que vous avez à faire comme vous pouvez le voir là le montant à retirer c'est le montant que vous voyez dans votre solde balance donc c'est ça que vous pouvez retirer moi je peux retirer 313 dollars et ce que je vais faire mais avant tout, je vais vous montrer euh, ici, je dois copier mon U. Mais ce que je vais vous montrer aussi, euh, comme je disais tantôt, quand vous créez votre compte Perfect Money, quand vous créez votre compte TIRUS, au niveau de euh, numéro, on vous demande souvent un code d'aéron. C'est souvent comme ça quand vous traduisez en anglais, en français. Donc ce code là, c'est un code à cinq chiffres qui va vous permettre de valider votre retrait au niveau de Perfect Money, le code que vous devez entrer à ce niveau-ci. Donc, vous devez le garder euh, précieusement pour tous vos retraits. Donc, les amis, moi, je vais initier mon retrait. Ici, vous mettez votre numéro de compte de Perfect Money. Ici, vous mettez le montant. Et là, vous mettez euh, votre code à 5 chiffres. Et ensuite, vous cliquez sur Withdraw. Donc, sans plus tarder, je vais passer à l'opération. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, euh, voilà. Withdraw is successful. Donc sans plus tarder, on va aller dans ma mon compte. Euh, mon compte perfect money pour voir si j'ai bien reçu mes 313 dollars. Donc je vais euh, voilà. Vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voyez là? Suivez mon regard. 313 dollars que j'ai reçu les amis ce qui est merveilleux avec tirus c'est que lorsque vous demandez un retrait lorsque vous demandez un retrait les amis vous recevez exactement le montant vous recevez exactement le montant que vous avez demandé c'est à dire il n'y a pas les frais du système de 10% 5% 2% qui vous ont qui sont coupés, vous recevez intact votre euh, paiement et à la minute, comme vous pouvez le constater. J'espère que maintenant, euh, tu ne vas pas hésiter à nous rejoindre, à rejoindre une team qui bosse. Sache que tu n'es pas obligé de commencer Tirus avec le face Money, mon ami, tu n'es pas obligé. TIRUS a un programme merveilleux de licence avec lequel, à partir des 10 dollars, tu es capable de gagner 72 000 dollars sur un an. C'est possible avec TIRUS Fast Money. Dès que tu as tes 7000 francs, je te propose de rejoindre TIRUS en licence dans mon équipe pour bénéficier des débordements. Maintenant, si tu as un plus gros capital, c'est-à-dire 75 dollars, c'est-à-dire 150 dollars, et que tu veux rejoindre le programme Fast Money, mon ami, n'hésite pas à rejoindre mon équipe.